c'est au final, le client est une superbe expérience. Et non seulement il, il a dit, parce que lui, sa phrase à lui, à ses employés, c'est facile, hein. toutes ces entreprises-là, elles n'ont pas des grands, des grands slogans, tout ça, lui, sa phrase à ses employés, c'est « Tout faire, tout faire pour surprendre nos clients. Faites ce que vous voulez, mais surprenez-les.